Bidou. Alors aujourd'hui je reviens, alors c'est vraiment particulier, euh, voilà c'est pour les femmes de plus de 50 ans, voire un peu plus jeunes aussi. Alors euh, aujourd'hui j'ai décidé sincèrement eh bien, de vous montrer comment je vais m'entretenir parce que je fais un rééquilibrage alimentaire, mais je fais aussi euh, de, pas du sport parce que je n'aime pas le sport, ceux qui n'aiment pas le sport, moi je fais de la danse et vous allez voir, je fais des mouvements euh, gymnastiques un petit peu et danse, euh, on y va Go. Alors, surtout, demandez l'avis de votre médecin avant de faire ces choses-là. D'accord On y va Vous êtes prêts Alors, je me mets comme ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout en dansant. Hein. 2, 3, c'est comme ça. 4, 5, 6, I give you every chance to make it. To make it, I'm afraid of You leave me. I'm to ask these questions I know. Si vous vous énervez, vous dansé, ça. bouger ce truc-là. Le être pas et tu me dans le pas. Ne juste pour être ouais. ouais. en Moi, j'ai mal, j'ai une petite tête, là. Je suis très bien. Oui. Là. Là. Oui. je vous conseille de vous mettre tout en noir parce que ça m'étude beaucoup de plus on aurait pu tout franchement est-ce que c'est bon de faire ça oui. Voilà. Oui. Oh, okay. I want to give you every chance, but I'll stand against all, all enemies, enemies, your enemies. Uh. I'm afraid of all the lights. You'll leave me alone tonight. Some change and I'm breaking, but I'll still be your superpower. Là, je commence à avoir un petit peu mal. alors je vais faire un autre mouvement. Je vais faire sur le bras. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Likez si vous voulez que j'en refasse d'autres. Sinon, j'en ferai pas. Hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment je m'entretiens. Et moi, la meilleure façon pour m'entretenir, c'est de danser de danser, je déteste la slagine, mais danser, j'adore. Voilà, et je bouge ce popotin qui en a besoin. Bougeons, bougeons, bougeons, bougeons, bougeons, bougeons. Je me suis attaché les cheveux, parce que je trouve que comme ça, on est mieux. Vous voyez, ça aussi, il faut le perdre. Alors ça, pour le perdre, il faut faire comme ça, et puis pour la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. <coughs> Malheureusement, je ne peux pas le faire. Mais vous faites-le par séance de 10. 1, 2, 3. Vous serez fort. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais moi, je ne peux pas parce que ici, voilà. Là, ici, j'ai un problème. Là, j'ai un problème. En tout cas, je vous aime. Je vous dis. I love you. Ich liebe dich. Te quiero. mot Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, voilà, c'était pour vous dire tout simplement que on peut faire du sport sans faire du sport. Et en ce maintenant, je vous, et mon régime rééquilibrage alimentaire. J'ai perdu 4 kilos pour ceux qui veulent savoir. Voilà, j'ai perdu 4 kilos et franchement, je commence à voir euh, l'effet qui, qui se coule. Je commence à le voir. Je sais pas si vous voyez, mais moi je le vois. Voilà, sur ce, attendez, elle aussi. Mais elle, elle n'a pas besoin. Elle, elle n'a pas besoin. Et regardez, si vous avez un petit chat, vous faites la même chose avec votre petit chat. Elle aussi, a fait son sport. <rire> bon, sur ce... Mes choubidoux... <rire> euh, sur ce, mes choubidous, c'est vrai que ça fait bizarre les cheveux attachés comme ça, mais bon, voilà. J'ai un make-up euh, un petit peu toujours un make-up révolution avec unicorn, la palette unicorn, parce que je l'adore. Je vais aller vous la chercher. La voilie la voilou, celle que vous avez eue précédemment. Voilà, c'est pas parce que on fait du sport qu'on doit pas se maquiller. Sur ce, bye, hein, je m'en vais. Bye bye, ciao, ciao, ciao.